Pierre, si je vous dis relativité générale Théorie d'Einstein. Horizon d'un trou noir Le point de non-retour. Énergie du vide Nous sommes les enfants d'énergie du vide. Nous sommes les enfants de l'énergie du vide. Oui, Maria Dith, vous êtes une enfant d'énergie <rire> du vide. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle, C'est ce que vous allez nous expliquer dans ce MOOC. C'est en trop ce que je vais expliquer dans ce MOOC, oui. Consacré à la gravité Consacré à la gravité. Et qui s'adresse à qui qui s'adresse euh, bah, à tous ceux qui ont fait un tout petit peu de physique au lycée, qui ont tout oublié. Super. Si je vous dis 380 000 ans. Première lumière dans l'univers, quand l'hydrogène se recombine. 200 milliards. Le nombre d'étoiles dans notre galaxie, environ. Mmh, environ... Je ne vous ai pas toutes comptées. 4 milliards et demi. L'âge de la Terre. Du tout. Énergie du vide Inflation Et... de l'espace Eh oui, oui, le vide a une énergie. Ondes gravitationnelle. Euh, ondes gravitationnelle. C'est la colle, hein. En pleine recherche des ondes gravitationnelles. C'est tellement incroyable tout ce qui se cache derrière tous ces mots, quoi. We Georges Smoot Georges Osmouth, fond cosmologique, fluctuations. Stephen Hawking. A un grand nom pour, entre autres, comprendre les trous noirs et l'horizon du trou noir. Mm. Gravity. C'est le nom de ce MOOC. Gravity, le film. Ça faisait partie du lancement du MOOC. Et la vitesse de la lumière, c'est quoi Ah, une phrase néotechnique. La constante lumineuse restera désormais là, dans votre cervelle. Ça veut dire quoi Ah, rendez-vous sur le MOOC.